C'est une unité euh, ex donc qui est ici de la fusion de deux unités, euh, l'une qui travaillait plus sur les sciences humaines sociales et l'une plus sur l'écologie et la forêt, et Donc juste pour euh, compléter un peu ce que disait Sylvie. Donc on, mène, on mène des travaux sur euh, l'écologie des écosystèmes en montagne, à la fois prairieaux, forestiers, mais aussi sur les activités qui y ont lieu, euh, comme le tourisme ou, euh, ou les stations de ski. Alors Pour ma part, je euh... ne ah, défile pas. Euh, donc moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille euh, donc, euh, au LESSEM et spécifiquement donc, sur les méthodes de cartographie des forêts par euh, LIDAR aéroporté. Euh, et donc dans cet exposé on va effectivement parler euh, quasiment uniquement de LIDAR aéroporté, ce qui est un peu différent de ce qui peut se faire au sol euh, ou par satellite, même s'il y a des points de convergence, et euh, uniquement des applications forestières, sachant qu'il y a beaucoup d'autres applications qui sont sur d'autres... Euh, d'autres paysages. Et donc je vais illustrer ça avec le logiciel Air, parce que s'il si, y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas trop d'outils enfin, qui étaient disponibles dans Air pour traiter du, du leader aéroporté. Maintenant, il y a un package qui est très bien fait, qui s'appelle leader. Donc je vous ai mis le lien ici vers un guide d'utilisation. Si vous voulez faire du leader avec Air, c'est très très pratique. Et je me base ce package pour Proposer d'autres fonctions et des tutoriels euh, sur le lien qui est, qui est juste en dessous ici et qui vont me servir à illustrer cette, cette exposé. Alors, pour le plan de l'exposé, euh, je vais rappeler rapidement ce qu'est ce qu le LIDAR aéroporté. Et ensuite, je vais dérouler un petit peu euh, la manière dont on s'est penché sur ces données euh, au LSM depuis la détection d'arbres jusqu'à euh, la modélisation de l'habitat, en, en essayant d'illustrer euh, au fur et à mesure. Alors. Euh, pour commencer sur les données LIDAR aéroportées, donc c'est une technique de télédétection euh, qui se base sur l'émission et la réception de, de flash laser. Donc je ne sais pas si vous voyez le pointeur là. Euh, au niveau d'un émetteur-récepteur qui est dans un aéronef, on envoie un petit flash laser vers le sol et ce qu'on enregistre en fait c'est le temps qui s'écoule entre le moment où on a envoyé le flash et où on voit s'éclairer euh, les éléments de la surface du sol qui ont, qui ont été euh, touchés par ce flash laser. Donc il y a un intervalle de temps. En connaissant la vitesse de la lumière, on connaît la distance à laquelle se trouvent ces objets. Et comme notre, notre trait de lumière, en fait, c'est plutôt un picône dans les objets poreux, comme euh, typiquement la végétation, on peut éclairer à, à partir d'un même euh, faisceau euh, des branches qui sont plus bas, voire même le sol, ce qui permet d'avoir accès à la géométrie interne de le, des, du couvert forestier. Alors comme, euh, pendant que l'aéronef avance, euh, euh, on balait latéralement avec ces flashs laser euh, avec une fréquence d'impulsion de l'ordre de plusieurs centaines de milliers, voire des millions par seconde. Euh, on arrive comme ça à couvrir des, des zones assez grandes de l'ordre de, de plus, plusieurs, presque la centaine de kilomètres carrés en quelques jours. Donc ça permet d'être à la fois très précis localement, mais de courir des grandes surfaces. Euh, la longueur d'onde elle est de l'ordre de, de 1000 nanomètres, donc c'est du, typiquement du prochain farouge. Hein, Permet d'avoir un, un bon retour sur la plupart des éléments qui sont au sol. Et la durée des impulsions est, est très faible, ce qui permet d'avoir une, une précision en, en Z de l'ordre de la dizaine de centimètres. Par contre, il faut bien avoir con, conscience que, donc avec ce phénomène de divergence qui fait qu'on a une tâche au sol, qui fait entre 30 cm ou euh, 1 mètre selon la, la hauteur de l'avion, bah ça va jouer sur la taille, des, la taille minimale des objets qu'on peut voir au niveau du sol. Donc les données qu'on obtient avec du LIDAR aéroporté, c'est un nuage de points qui est, qui est géoréférencé grâce à l'information de qu'on a dans l'avion. Et donc associé à chaque point, on a l'information sur les coordonnées. Donc si vous voyez le, les images à droite, on a une perspective en, en 3D d'une zone forestière qui fait à peu près 50 mètres par 50 mètres, qui est colorisée selon la, la valeur d'altitude. On voit les, les zones les plus basses en bas à gauche, en bleu, et les arbres les plus hauts en haut à droite et l'image qui est en bas à droite, juste en dessous, donc c'est une vue du dessus. Donc on arrive à distinguer un petit peu la, la forme des arbres, et en petit, on voit les traits qui sont en fait les, les lignes de balayage du scanner. On a une information aussi qui est, est l'amplitude, euh, sur, sur le schéma qui avait juste avant, en fait c'est la, la hauteur du pic là, de, de lumière euh, qui réfléchit, euh, on peut voir par exemple sur cette image que dans les, dans les trouées, on a des, une, une amplitude qui est un peu plus forte là et un peu moins dans, le, dans les parties perméables du feuillage, qui sont euh, les houppiers, qui sont plutôt en bleu. Donc c'est une information qui peut être valorisée un petit peu plus tard. Donc, on connaît aussi une information sur l'ordre d'arrivée de, de l'écho et l'onde d'écho qui est associée par impulsion, euh, sachant que ces distributions vont nous informer un petit peu sur la nature du matériau qui était, enfin, de, du couvert euh, végétal à cet endroit-là. Et il y a une information qui est très importante qui est rajoutée après euh, par traitement. Donc, c'est la classification. À partir de la morphologie du, de la partie basse du nuage de points, euh, donc un, un prestataire détermine euh, est le, si, pardon, si les points sont de la végétation ou plutôt du sol ou alors d'autres éléments comme euh, des surfaces artificielles. Alors, typiquement, les nuages de points, euh, c'est assez, assez lourd et difficile à manipuler. Donc, euh, dans les premiers temps, les gens ont surtout. Euh, utiliser des données raster qui étaient dérivées de ces images de points, qui sont les, les modèles numériques euh, de terrain, que vous voyez à gauche ici, c'est obtenu par interpolation des points qui sont classés sol. Euh, modèle de surface, donc on prend le, la plus grande valeur par, dans chaque pixel, donc on a un peu comme l'enveloppe de la surface de, de la végétation. Et si on fait la différence entre les deux, c'est ce que vous voyez à droite ici, donc l'échelle de, de 0 à 25, ça représente directement la hauteur de la, de la, de la, de la canopée de la végétation et donc c'est très utile pour analyser donc les caractéristiques géométriques de la, du couvert forestier. Euh, alors quand on prend en main ou quand on a envie de vérifier un jeu de données LIDAR euh, qui nous est fourni, c'est toujours utile de, de jeter un petit coup d'œil au contenu des différents attributs, euh, de vérifier son étendue spatiale et éventuellement que la densité de points euh, correspond, correspond aux spécifications, et euh, éventuellement, si le prestataire ne l'a pas fait, de calculer les, mo les modèles numériques ou de normaliser le nuage de points, c'est-à-dire de retrancher euh, à chaque point la, la hauteur du sol qui est juste en dessous, ce qui permet de travailler donc, en relatif par rapport au sol. Euh, donc il y, y a un petit script, euh, un petit tutoriel pour faire ceci, <rire> dans R qui est l'adresse qui est juste en dessous si, euh, si vous avez besoin de le faire, euh, sachant qu'on voit qu'il y a toujours un peu des, des variations dans le nombre de points euh, par mètre carré, euh, selon les dalles, selon les, les configurations d'acquisition. Euh, ça peut être toujours bien de vérifier parce que ça peut éviter après des mauvaises surprises dans les, tout à la fin du traitement. Euh, donc après cette petite introduction sur le lidar aéroporté, euh, on va attaquer une partie sur la détection d'arbres. Alors pourquoi on a voulu faire de la détection d'arbres euh, Donc euh, Vers 2005-2007, il y avait une équipe de l'unité qui, qui euh, travaillaient sur les forêts de protection contre les risques rocheux et qui avait développé des, des modèles de simulation euh, trajectographique de propagation de blocs euh, dans les forêts et donc pour appliquer euh, ces modèles euh, dans des cas réels ils avaient besoin d'une connaissance fine de la topographie c'est pour ça qu'on a on avait commandé à cette époque des données lidar pour avoir un très bon mnt et comme on a besoin aussi comme données d'entrée des modèles euh, la position des arbres parce que ça permet de de quantifier les impacts, on s'est demandé si on pouvait utiliser le modèle de surface pour pour extraire la position et les caractéristiques des arbres. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à, à travailler sur la détection d'arbres euh, sur le modèle numérique de canopée, donc c'est la l'approche la plus intuitive pour extraire les arbres de, de données lidar avec des, des méthodes de traitement d'image assez, euh, assez standard comme le filtrage de maximum locaux ou la segmentation par bain versant sachant qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors nous on a travaillé avec ces méthodes qui sont assez, assez simples, avec l'idée le, le, d'arriver à, à tester ça sur une grande variété de peuplements de montagne pour voir un peu comment il fallait paramétrer, adapter au mieux ces méthodes pour qu'elles qu s'adaptent bien dans nos, dans nos configurations forestières. La difficulté étant que euh, les arbres, même au sein d'une seule espèce, ont de, une grande diversité de formes et que les, les forêts ont une grande diversité de structures forestières, c'est-à-dire d'agencement des arbres les uns par rapport aux autres. Donc je vous ai mis juste en dessous quelques liens vers des, euh, des benchmarks qui ont comparé des, des méthodes de, de détection d'arbres. Je vais vous euh, présenter plus particulièrement donc, la, la méthode que l'on qu avait testée. Donc, il y a un tutoriel qui est disponible à l'adresse qui est euh, mentionné en bas. Donc, euh, la, les données de terrain d'exemple, c'est de, une placette de 50... enfin un quart d'hectare. On a mesuré les arbres de plus de 7 ,5 cm. Donc, ce que vous voyez sur l'image à droite. C'est une carte des arbres avec la couleur qui représente l'espèce et la taille du, du rond est proportionnelle au démètre. On a un nuage de points lidar avec une densité d'à peu près 14 par, par mètre carré. Et donc dans la méthodologie, tout d'abord on, on calcule un modèle de, de canopée en résolution, à une résolution qui permet de ne pas avoir trop de, trop de données manquantes dans les pixels. On applique un, un filtrage qui permet de, de lisser un peu le les arbres, parce que ce qu'on va vouloir détecter ce sont les arbres et pas être perturbé par le, la présence de branches ou d'irrégularités dans le goupier. Ensuite on, a, on applique un filtre type maximum local pour identifier quels sont les points hauts par rapport à leur voisinage. Et à partir de ces points hauts, on fait une segmentation par base inversant pour délimiter le, le contour du goupier et ça nous donne, euh, en fin de traitement, euh, euh, des arbres euh, qui sont figurés ici par leur sommet sous forme de triangle et euh, le houppier qui est associé euh, via les, les polygones qui sont en blanc. Et le fond, c'est le modèle de canopée d'origine, avec euh, en noir le sol et dans les tons très clairs, les arbres les plus hauts. Alors pour évaluer si on a détecté correctement les arbres, on utilise une méthode basée sur un appareillement qui est automatisé sur la base de la position des sommets. Donc sur l'image que vous voyez à droite, vous avez toujours en les triangles bleus qui sont les sommets détectés et les ronds qui figurent les données de terrain et quand c'est en bleu avec un trait c'est que ça a été jugé suffisamment prof d'un sommet détecté pour que ce soit le, une détection correcte et ce qui est en rouge c'est ce qui n'a pas été détecté alors si on regarde <coughs> euh, euh, quelles sont la, quelle est la part des arbres qu'on détecte euh, c'est le schéma qui est en bas à droite donc, il y a un histogramme des, des hauteurs des arbres hein, sur la placette donc là de 0 à 35 mètres, on a le nombre d'arbres en ordonnée, et coloriés en vert sont les arbres qu'on a jugés comme correctement détectés, en rouge ceux qui ne sont pas, et en bleu ce sont les arbres qu'on a inventés en, en détectant des sommets. On voit que pour les arbres les plus hauts, qui sont sur la, sur la droite de l'histogramme, on les a tous trouvés, mais plus on va vers la gauche, plus on va vers les, les petites classes de hauteur, plus la proportion d'arbres non trouvés devient importante. Alors par contre, pour les arbres qui sont correctement détectés, donc c'est le graphe qui est juste au-dessus, si on compare la, la hauteur détectée en abscisse avec la hauteur de référence, on se rend compte qu'on est très proche de la droite 1 pour 1, donc on a une précision de mesure de la hauteur qui est de l'ordre de grandeur de celle qu'on aurait en, en mesurant sur le terrain. Alors donc là j'ai donné l'exemple pour un peuplement, donc on a testé 22 peuplements en montagne, et on se rend compte que selon les structures, on a un taux de détection qui varie de 30 à 80%, tout en limitant le nombre de faux positifs, donc les, les, les arbres qui étaient en bleu sur l'histogramme tout à l'heure, à moins de 5% de, du nombre d'arbres de référence sur le terrain. Donc ce qu'il faut un peu euh, se rappeler comme, comme message par rapport à la détection d'arbres, c'est que ça dépend fortement de la structure du peuplement. Comme on pourrait s'y attendre, on a des meilleurs résultats sur les résineux qui ont une forme de houppier qui est plus pointue et plus régulière, et dans les peuplements qui sont, qui sont un peu denses et que c'est le, le, vraiment le paramétrage de l'algorithme, peut-être plus le paramétrage que vraiment le, le type d'algorithme qui va <rire> faire qu'on va euh, bien détecter les arbres dans tel ou tel peuplement, sachant que le paramétrage optimal euh, va dépendre de la structure et que c'est un peu le, un, des, un des challenges d'arriver à avoir des algorithmes qui soient adaptatifs et qui puissent euh, s'adapter au, au type de couvert. Et euh, sachant que ce paramétrage <rire> Est important qu'elle permet aussi de trouver le compromis entre le nombre de vrais positifs, donc les, les arbres qu'on va trouver et le nombre d'arbres qu'on va inventer. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, une fois qu'on a euh, segmenté ces arbres, on peut essayer de euh, déterminer l'espèce, même si la donnée LIDAR, c'est clairement pas ce qu'il y a de mieux pour, euh, pour faire de la, de la classification d'espèces. De On a deux, trois espèces qui sont assez différentes, ça marche assez bien, mais sur des gros euh, euh, qui a été euh, estimé. Et le petit point, euh, c'est la, la référence sur le terrain. Donc quand on a un point vert sur un, un segment vert, on, sait, on a raison. Et puis quand ce pas la même couleur, ben, c'est qu'il y a eu une erreur de classification. Alors juste pour info, c'est quelque chose qu'on avait fait sur les îles de la, de la Loire avec euh, Hilaire Martin. Donc on avait utilisé là du lidar qui avait été pris par, euh, par un drone et des images RGB pour euh, déterminer, séparer l'érable américain de, du peuplier noir, donc euh, une espèce invasive, une espèce native, sur un, un cas assez particulier là, donc euh, d'île sur un sur un fleuve. Alors euh, bien sûr maintenant il y a des méthodes plus performantes de, de détection d'arbres qui sont notamment basées sur le nuage de points. Donc il y a un, un petit exemple à droite là qui est euh, quelque chose qui a été fait par un doctorant qui était encadré par euh, euh, Justin Chanusso au Gypsalab avec qui on avait travaillé. Euh, qui en l'avantage d'être un peu plus performante, notamment pour les arbres qui sont plus petits, cachés par les héros et, et qu'on ne verra pas du tout sur le modèle de canopée, mais qui sont par contre moins rapides. Donc on peut également utiliser des données optiques pour améliorer cette segmentation, et notamment les cas de, de sous-segmentation. Et par rapport aux applications forestières de, de cette détection, euh, comme on arrive assez bien à caractériser les arbres dominants, euh, l'idée c'est d'arriver à bien extraire la géométrie pour après des travaux en écologie euh, portant sur la compétition entre les individus, sur les effets de, des travaux silicoles, même si le fait que la sur- ou sous-segmentation soit influencée par la structure fait que c'est assez difficile d'avoir de, des informations qui soient non biaisées et notamment si on veut remonter à l'échelle du peuplement donc estimer pour des zones un peu plus grandes quel est la, le volume total de bois sur une zone ou le nombre total d'arbres à partir de, des arbres qui sont détectés ce n'est pas possible car euh, l'agrégation est, est biaisée par cette, euh, cet effet de la structure sur la, sur la performance de détection. Alors c'est donc pour ça qu'on s'est intéressé dans un second temps à une autre méthode qui permet de cartographier, elle, plutôt des variables forestières à l'échelle du peuplement. Euh, et donc ça c'était <coughs> au fait qu'on avait travaillé à cette époque avec l'ONF, qui, qui s'intéressait à ce type de méthode pour ces procédures d'aménagement, et qu'il y avait aussi, aussi des demandes de collectivités pour une meilleure connaissance des territoires, en vue d'améliorer la mobilisation du bois. Donc là, de la même manière, on a, on a repris des, des méthodes qui étaient existantes, qu'on a testées dans différents contextes forestiers, euh, plutôt en montagne, avec l'idée aussi de, de tester quelle était un peu la sensibilité de la méthode à différentes, euh, différents cahiers des charges d'acquisition de, de, de, de données de terrain et lidar, pour pouvoir après euh, faire des préconisations. Donc la méthode, elle est euh, très connue depuis euh, déjà une vingtaine d'années, c'est ce qu'on appelle la méthode surfacique, euh, area-based en anglais, donc, il y a un, un schéma là que je vous présente qui est extrait d'un guide de bonne pratique, euh, par exemple en 2013. L'idée c'est qu'on va mesurer sur des placettes en forêt euh, les informations forestières qui nous intéressent, par exemple le volume qu'il y a dans chaque euh, petite placette. En connaissant précisément la localisation de ces placettes, on va découper les nuage de points euh, pour extraire uniquement les nuages de points sur ces placettes, et on va calculer euh, pour chacun de ces nuages de points des statistiques qui vont décrire sa, sa structure. Et ensuite, on va utiliser des méthodes statistiques pour trouver un modèle qui prédise le plus, euh, le plus fidèlement possible notre valeur forestière, donc ici le volume, à partir d'un certain nombre de, de ces statistiques LIDAR. Une fois qu'on a ce modèle, on va découper notre nuage LIDAR sur l'ensemble de, de la zone qui nous intéresse sur un maillage, euh, un maillage carré, donc avec des pixels qui ont une taille à peu près similaire à celle des, des placettes qu'on avait inventoriées. On peut calculer pour chaque pixel euh, les mêmes statistiques que celles qu'on avait calculées sur nos, sur nos placettes et ensuite leur appliquer la relation qu'on avait modélisée ce qui fait qu'on aura pour chaque pixel de notre maillage une estimation bah, ici du volume et si on, on a par ailleurs un parcellaire euh, de gestion forestière on peut faire des ré, des, un, un récapitulatif pardon, par parcelle euh, de l'attribut forestier euh, qui nous intéresse ça c'est le principe de la méthode, euh, il y a un petit jeu de données euh, qui est sur la page qui est indiquée en dessous là qui permet de tester ceci avec un, une centaine de placettes qu'on a mesuré dans le, dans le Vercors euh, donc à côté de, à côté de Grenoble, euh, donc avec des variables forestières comme le diamètre moyen euh, des arbres, la surface terrière, euh, la densité de tiges. la surface terrière c'est une, pour les non forestiers, en fait, c'est la, la somme des surfaces des, des troncs des arbres s'ils étaient coupés à 1m30. Donc c'est le rapport entre la, la, surface qui est, la surface horizontale qui est occupée par les troncs par rapport à la surface de forêt. C'est une indication pour le, forestier de l'espace de, de croissance un peu occupé par les arbres. Euh, donc la méthode qui est mise en œuvre dans ce tutoriel, elle fonctionne par régression lunaire multiple. Et puis donc, le, ce que vous voyez ici, c'est les graphes de validation croisée. Donc on a les valeurs prédites en abscisse et la valeur mesurée sur le terrain en ordonnée. À gauche la surface arrière, au milieu le dimètre moyen et à droite la densité de tige. Et on voit que dans, pour les trois paramètres forestiers, on arrive à peu près à, à bien respecter la droite 1 1, même s'il y a quand même plus ou moins de dispersion selon le, selon le paramètre. Dans la deuxième étape, c'est l'étape de cartographie une fois qu'on a le modèle. Euh, là je me suis permis de mettre une carte sur une zone qui est un peu plus grande que celle qui est présentée dans le tutoriel, donc qui est le, le massif des Bauges, euh, pour lequel on avait travaillé avec l'ONF. Euh, et donc avec cette carte qui ici représente la surface taillère, bon, on voit qu'on arrive bien à représenter, à l'échelle d'un massif, euh, les variations qui peuvent exister sur, sur l'ensemble du massif, et quand on zoome, euh, comme on a une résolution de l'ordre de 25 mètres, on voit bien les variations aussi locales euh, du paramètre forestier. c'est une, une méthode qui permet de cartographier des territoires assez grands. Euh, L'avantage c'est que l'erreur euh, à l'échelle du pixel elle est connue, parce qu'elle est obtenue par calibration, et on peut s'attendre à des, des erreurs de l'ordre de, de 10% pour la hauteur euh, jusqu'à 40% pour la densité de tige. Ça va dépendre un petit peu des structures forestières, mais c'est l'ordre de grandeur. Euh, L'inconvénient c'est qu'elle nécessite des données de, de calibration pour euh, établir ces relations. Euh, et qu'il faut le faire à chaque fois pour, euh, pour chaque vol LiDAR et puis pour chaque site euh, car il y a de la variabilité entre deux vols LiDAR successifs et puis les sites sont, sont différents il n'y a, a pas forcément la même interaction entre le laser et la végétation et c'est pour ça qu'il faut une, une calibration systématique L'avantage aussi c'est qu'elle fonctionne avec des données LiDAR assez faible, assez faible densité donc de de, à partir d'un point par mètre carré on a, des, on a des bons résultats en tout cas pour, pour les, les variables que j'ai mentionnées juste au dessus qui sont plutôt des variables associées à la gestion forestière euh, un peu usuelle. Alors pour améliorer cette méthodologie, euh, euh, j'avais euh, travaillé sur le même site d'études des Bauches avec euh, les gens de l'UMR et donc ils ont utilisé eux des euh, méthodes de deep learning, et euh, ils ont ajouté des données euh, optiques, et donc ils ont montré qu'ils arrivaient à bien améliorer la, la qualité des estimations le deep learning, c'est vrai que ça permet de modéliser plus finement des, des choses qui sont assez complexes. On était un peu coincé auparavant parce qu'on n'avait pas forcément assez de données pour pouvoir utiliser ce type de méthode. Mais Je pense qu'à l'avenir, ça va devenir de plus en plus utilisé. Alors donc là, on s'était plutôt attaché à des, des paramètres forestiers qui étaient liés à la, à la gestion cyclical. Sachant que la méthode surfacique, au final... Euh, notre paramètre forestier qu'on veut, euh, qu veut prédire, euh, il peut être un peu de n'importe quelle nature. Donc, il y a des travaux qui ont été faits sur la, sur la biomasse morte. C'est la carte que vous voyez à droite, là, euh, qui vient du, des États-Unis. Euh, à la maison de la télédétection, ils avaient aussi travaillé sur un indice de biodiversité. C'est les travaux de Marc Bouvier. Donc, la méthode fonctionne avec d'autres types d'indicateurs euh, forestiers. Et euh, donc, on, Nous, on a voulu travailler... <coughs> donc Avec mon collègue Marc Fure, euh, sur le, un indice de maturité des forêts et voir aussi, ça c'était dans la thèse de Danou Glad qui était encadrée par euh, Björn Reineck, comment cette, cette méthode pouvait être utilisée pour modéliser l'habitat d'espèces euh, forestières. Je vais vous parler d'abord de des travaux sur la maturité des forêts. <coughs> euh, donc là, sur, le, sur les placettes de référence, on va mesurer euh, des des attributs qui sont liés à la, au fait que les forêts soient matures, donc sur le schéma à droite, euh, typiquement ce sont des arbres de très gros diamètre, euh, des arbres morts qui sont sur pied euh, ou alors au sol. Et donc à partir de cela, donc, euh, mon collègue Marc Fur a, a proposé un indice de maturité, donc c'est ça qu'on va mesurer sur les différentes placettes et qu'on va essayer de relier après aux statistiques du, du neige du dard qui est extrait sur ces mêmes placettes. Alors de la même manière que tout à l'heure pour des... Cette carte, donc ils ont euh, mis en place euh, une analyse de connectivité euh, des différentes forêts euh, les plus matures sur le territoire. Euh, donc, c'est la, la carte que vous voyez maintenant à droite. Et donc, euh, dans les tons de bleu, on a les cartes qui contribuent peu à la, à la connectivité de la trame des forêts matures. Et en rouge, c'est ce qui, euh, qui contribue le plus. Et euh, l'objectif pour les gestionnaires de territoires assez grands, euh, typiquement les parcs naturels régionaux, c'est de hiérarchiser les zones qui ont des enjeux, soit de conservation, soit de création de forêts matures pour optimiser un peu le, le réseau de, de forêts au sein d'un territoire. Donc en ce moment, pour l'ESEM, on a des projets avec six parcs naturels régionaux au total pour travailler sur cette cartographie des trames de forêts matures. Euh, je vais passer avec le deuxième exemple qui était la modélisation de l'habitat du, du Grand Tétra. Donc ça, c'est donc les travaux de la thèse d'Anouk Glad. Euh, donc on a voulu voir dans quelle mesure les, les statistiques qui décrivaient le jeu de points pouvaient être reliées avec la biologie de, de certaines espèces forestières. Alors, donc euh, deux espèces en particulier là, sur lesquelles Anouk avait travaillé. Donc le Grand Tétra euh, que vous voyez à gauche la, et la gélinote des bois. Et donc on a voulu intégrer en plus des statistiques... Euh, sur la distribution du neige de point, des éléments sur des objets qu'on aurait pu extraire de la, des données LIDAR, donc par exemple les trouées et également la densité des strates basses. Alors juste pour, euh, par rapport aux trouées, euh, l'avantage de la donnée LIDAR, c'est comme on accède à la géométrie, si on a une définition géométrique de la trouée, on peut mettre en place des algorithmes pour les, les extraire automatiquement. Donc Sur la même image que tout à l'heure, euh, si on considère qu'une trouée, c'est une zone où on a une végétation qui ne dépasse pas une, une certaine hauteur, donc on va pouvoir le, extraire ces zones où il n'y a pas de végétation haute. Euh, du point de vue de la fonctionnalité de la trouée, on peut aussi euh, euh, demander à ce qu'elle soit suffisamment éloignée des arbres les, les plus grands qui sont euh, sur les bordures du peuplement. C'est ce qu'on ce qu voit sur l'image à gauche là, avec l'espèce d'onde projetée. Donc on va sélectionner que les trouées qui sont suffisamment grandes pour ne pas être « refermées » par l'ombre portée. Et on peut définir une surface minimale pour, pour sélectionner uniquement les, les trouées qui ont une surface suffisante. Et donc, ça permet d'extraire, sur des critères géométriques, donc les, les trouées dans le, dans le couvert forestier. Par rapport à la question de la densité des strates, donc notamment pour les espèces forestières qui ont besoin à la fois que ce soit ouvert pour pouvoir circuler, mais aussi un peu, un peu touffu pour pouvoir se cacher. Donc, on a essayé de de faire des profils de végétation, alors l'approche intuitive c'est de faire des pourcentages de points par strat. Euh, mais le souci c'est que la, le fait solidaire, plus il rentre dans le couvert, et, moins il est précis et plus ce que l'on mesure est en fait euh, euh, altéré par euh, l'interception ou l'atténuation du signal qui a été faite par les strates supérieures donc on, on, peut, on peut utiliser aussi un taux d'interception par strate, euh, sur les graphiques que vous voyez à droite vous voyez que selon qu'on regarde la proportion des points par rapport au total ou le taux d'interception pour les strates de hauteur, donc qui sont en ordonnée. On voit qu'on a des profils qui sont quand même assez différents et que donc il y a des méthodes plus complexes sur lesquelles on aimerait bien travailler à l'avenir, qui permettraient de mieux caractériser donc les, le profil complet de la végétation et notamment sur les strates basses. Donc c'est un intérêt pour la biodiversité, pour la culture avec les questions de régénération, mais aussi pour le risque d'incendie, ça permet d'estimer un peu quelle est la, la, continu, la continuité de la biomasse inflammable entre le sol et la, la partie supérieure du couvert. Euh, donc si je reviens au, au cas du Grand tétra on a calculé ces, avec l'approche surfacique les métriques LIDAR sur le territoire, donc soit des, des indices statistiques, soit des, des objets euh, plus spécifiques comme les arbres ou les trouées, euh, qu'on a, a synthétisé via des, des variables comme le nombre d'arbres ou le pourcentage de, de forêts en trouées. Euh, et ensuite, euh, comme les oiseaux ils ressentent leur environnement à différentes échelles, on a euh, fait des moyennes des écarts-types en utilisant des fenêtres glissantes de différentes tailles, euh, depuis l'hectare jusqu'à quasiment euh, euh, la cinquantaine d'hectares. Et ensuite, <coughs> Alors, pardon, Alors, on utilise des modèles d'habitat euh, type Maxent pour relier donc le les caractéristiques de la structure forestière donc, euh, caractérisées par nos, par nos métriques LIDAR avec des points de présence de l'absence et des points de pseudo-absence qui sont, qui sont générés aléatoirement. Euh, euh, ça permet d'avoir des, des modèles euh, qui peuvent générer des cartes comme celle que vous voyez là. Donc, on avait fait une carte de la probabilité de présence de la, euh, du grand tétra pour le mâle euh, sur, euh, sur les montagnes du Jura avec, euh, Ici les probabilités de forte présence qui sont plutôt en rouge. Euh, je pense que l'heure commence déjà à bien tourner donc je vais partir assez vite sur la fin. Euh, juste pour vous dire qu'on a des collègues qui travaillent sur le, la simulation et euh, les modèles de, de croissance de, de différentes espèces. Donc il y a eu un projet qu'on a fait pour l'ADEME qui s'appelle Projet ProTest. On a utilisé le, la cartographie du, euh, du territoire initial obtenue par, par télédétection LiDAR. On a utilisé comme état initial de peuplement forestier pour après les faire pousser selon différents scénarios de gestion et pouvoir comparer euh, ensuite euh, du point de vue de la compatibilité de la comptabilité cardone ou de certains services, services écosystémiques, euh, quelles étaient les, les implications de ces différents scénarios sur euh, les services rendus par la forêt. Euh, donc je vais en terminer euh, là-dessus. Euh, Juste pour refaire un petit point sur les données. Donc, euh, Sylvie avait mentionné tout à l'heure le, le lidar HD. Auparavant, on avait, euh, en termes de couverture lidar, un patchwork avec beaucoup de trous et des, des données avec des spécifications très variables, euh, qui fait que ce n'était pas facile de savoir qu'est-ce qu'il y avait à quel endroit sur le territoire. Maintenant, avec le lidar HD, d'ici 2026, euh, la France doit être couverte euh, par euh, des vols à 10 acquisitions par mètre carré. Donc, c'est à peu près le, le type de données que que j'ai montré là sur, sur l'exemple. Après on peut se poser la question de ce qu'il y aura après, mais ça va déjà faire pas mal de données à, à utiliser. Pour suivre l'avancement, vous pouvez aller sur la, le lien qui est juste en dessous. Là. <coughs> Sachant que les vols avancent bien, mais qu'apparemment pour la classification, ça prendra quand même encore un, un, un petit peu de temps. Euh, les outils, donc, euh, moi je me sers essentiellement de, de R, avec donc ce package leader qui est très bien fait. Euh, pour les applications forestières, il y a l'ONF qui... Euh, qui est un peu à la tête d'une plateforme de euh, logiciels de traitement qui s'appelle Computerie, qui est assez, euh, assez performante il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire aussi euh, sous Python et alors là je connais moins bien mais je sais que maintenant les logiciels de SIG intègrent de plus en plus des, des plugins ou euh, nativement des, des outils pour, euh, pour manipuler des la donnée LIDAR et pour conclure un peu sur le ce LIDAR aéroporté donc en fait il via cette capacité à à représenter euh, par un nuage de points des objets qui sont aussi petits que euh, bon, quelques dizaines de centimètres. On a accès à une, une information géométrique, euh, notamment dans le couvert forestier, qui permet de nombreuses applications. <coughs> euh, il y en a beaucoup d'autres dans les, dans les autres milieux, euh, même si l'information spectrale elle, par contre est un peu limitée. Donc, on a des valeurs d'intensité, mais elles ne sont pas calibrées. Il ne faut pas forcément non plus dire que le lidar, c'est la panacée pour le... Pour les applications forestières, donc euh, l'apport des images aériennes notamment est important via la, la radiométrie et l'accès aux informations qui vont plutôt nous permettre de caractériser euh, les, es les espèces. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir si les, les nouvelles techniques là, de corrélation de l'image pourraient pas également euh, fournir des nuages de points, donc de la géométrie euh, qui nous permettrait d'appliquer des méthodes entre guillemets type PIDAR euh, sur des données qui seraient euh, qui serait moins coûteuse ou plus facile à obtenir parce que les, les, images, les images aériennes c'est quand même un peu plus la routine de l'acquisition euh, Je vais terminer là-dessus donc je vous remercie pour votre attention et puis euh, je crois qu'il nous reste une